Là, on devrait être bon. Alors, normalement, on va jouer 10 minutes parce qu'on est à 75%. Ah, 75%. Je pensais qu'on était à 90%, genre. Ok. Ok, ok, ok. On est à, 10... à 75%. Bon, du coup, euh, normalement, on va jouer 10 minutes parce que c'était la fin et que j'ai de... dead quit, comme on dit. C'est-à-dire, euh, j'avais autre chose à faire. Et, euh, genre, un date. Et, euh. Et le truc, c'est que bah je suis parti euh, la... avant la fin du jeu. Est-ce que le HUD il est parti Je ne sais pas, je ne le vois plus. Euh... Alors, est-ce que ça marche Oui, c'est bon. Bon, bah laisse partir. Comme ça, euh... bah oui, charger parce que supprimer, ça serait compliqué. Alors, on n'oublie pas euh, dans le dernier épisode de euh, Gato Gatorobo... Roboto. On avait euh, fait pas mal de choses, et on avait, euh, voilà, on avait un peu abandonné plein de trucs, mais on avait débloqué pas mal de choses aussi. Attendez, je vais essayer de me positionner pour que mon dos souffre moins. Voilà, comme ça, position, euh, squat. Euh, et du coup, euh, on était à ce moment-là, on avait euh, tout, presque tout débloqué, et on fonçait comme ça dans le tas en courant. Ah oui, il y avait le dash aussi. Alors le dash, c'est quoi déjà Ah oui, c'est ça, c'est R. Donc, c'est un métroïde où euh, je, je m'en fiche un peu de prendre des coups. On est un chat dans un mecha. Bon, bah, attends... Ah, mais... C'est de la lave, hein, je précise. Et donc là, on était du côté de, des expériences euh, euh, de sur les animaux, et on cassait tout. Que j'ai. Non, c'est pas ça. Ah! Voilà. Et lui, je... lui il m'énervait, donc je sais plus comment j'avais fait. Avant, j'avais une technique, mais maintenant, euh, ça a changé. Wow. Ah oui, on avait. J'ai l'impression qu'on a perdu le problème de la vitesse. Peut-être moi. Donc là, faut que je me réhabitue au Metroid, ce qui est compliqué parce que je ne joue pas beaucoup à des Metroid. Euh, voilà. Voilà. Ah oui, il y avait cette histoire. Il faut que je dépose le méca en haut. Que je passe en mode chacha -cha qui monte sur.. Euh... Et dans mon, dans mon super sous-marin, je défonce tout le monde avec des mines. Bim bim bim bim bim bim bim, bim, bim, bim, bim. Voilà. On passe entre les entre les boules. Voilà... On passe en haut... Euh c'était quoi ça C'était quoi ce missile à tête chercheuse C'était le... De depuis quand il y a des missiles à tête chercheuse contre nous Oh je suis bloqué, oh non Ouais, oh, j'ai perdu tellement de vie là Aïe aïe aïe Donc si vous voulez on peut euh, Si vous êtes dans le camp euh, déjà Il me dérange pas de parler d'autre chose hein, Parce que là c'est un peu du euh, je kill tout le monde C'est pas euh, C'est pas non plus le, le jeu le. Ouais c'est bon le, plus, le jeu le plus euh, réfléchi non plus, euh, du truc, hein. c'est quand même juste euh... oh. est-ce que je suis dessus là je suis même pas sûr, je, si j'embarque mon mecha hein. donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de sujets actuellement euh, d'actualité surtout et si vous voulez qu'on en discute c'est pas un problème mais je pense que de toute façon c'est peut-être un peu plus intéressant de discuter avec euh, avec Ella de, de, dans sa revue donc euh... sans doute même plus intéressant pas grand chose à dire, ouais, mais il y a vraiment une tête chercheuse, c'est un délire. C'est quoi ça? C'est toi là qui tire ça? Je les ai jamais laissé de tirer. Ah, c'est ça, il tire des missiles à tête chercheuse. Attendre que la boule passe parce qu'on va mourir sinon. Parce que c'est one shot euh, si on. Son... Mais je veux monter en fait. Voilà. Et là on court pour amener le mecha. Ah mais il y a encore un tête-chercheuse là qui se balade. Oh j'avais pas vu les pics. Oh Dane Bon on va y arriver. Je, je l'avais fait d'une traite la dernière fois mais euh, apparemment c'est fini. C'était un autre jour. On va peut-être faire 20 minutes, 30 minutes. Ah, le feu. 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. style. Lol. C'est pas vraiment 10 minutes du coup. Quelle carotte. On va peut-être pas jouer à Dice Doom Jones. Ah oh non, mais. Problème de la manette, hein. On va bah les taper parce que euh, ça ça m'embête de les attendre. Oh, C'est un piège cette histoire de méca là. Continuer. Donc là, on peut faire ça. Donc, on va ouvrir pour pouvoir passer le mecha parce que je crois que c'est ça l'histoire. Il y avait un petit soft clock là. Bip, bip, bim, bim, bim, bim. Oh, j'ai fait moi 6 millions de fois. ça ici cette histoire de distance et de rythme ah, lol ouah wow, non mais euh, je ne te permets point non mais là... voilà merci ça on l'avait pas fait euh, bien la dernière fois on l'a pas fait bien aujourd'hui non plus d'ailleurs donc euh. Je sais pas s'il y a une sauvegarde ici. Ce serait bien qu'il y ait une sauvegarde quelque part. Oh là là. Là, peut-être. Ça pue la non-sauvegarde, ça. En plus, il y a des artilleurs. On va passer par là. Ah. que je passe en mode chacha. C'est ça l'histoire. Miaou. Miaou. Ah oui, il faut que je monte par, par là, bien entendu. Ah Bon, j'espère que je vais pas mourir. Parce qu'on est un peu loin de la sauvegarde, là. Euh, Bah, du coup, euh, je sais pas dans quel sens on va dire le scooters. Hein mais... Mais, on peut pas sauter plus haut Nouveau, ça C'était juste ça. Attention à tous nos visiteurs non humains. Petite chat. Yahoo. Pour information, avant que vous n'alliez plus loin, la fonction retour de l'ascenseur a été désactivée. Une sécurité n'est pas garantie. Okay. Vous allez, en quelque sorte, franchir le point de non-retour. Ah. En d'autres termes, si un humain vous contrôle et désire retourner en arrière, pour récupérer des artefacts quelconques afin d'assouvir un désir d'accomplissement à 100% alors c'est maintenant qu'il doit faire demi-tour Bien dit Vos meulements vont me manquer Soyez prudente. Bon, on va essayer de faire donc là c'est le bouton du, du truc mais est-ce qu'on peut passer par là Voilà, on va sauvegarder On va sauvegarder, on va juste aller voir l'autre les... côté parce que je n'ai pas un besoin d a... D a... de 100% mais quand même, on va aller voir ah. Ça c'est un peu un peu plus chiant euh... c est, c est, Ça a l'air chiant juste pour faire le retour aller voir là, qu'est-ce que c'est que c'est ici Ah bah il y a une sauvegarde ici aussi. Intéressant. Ah, on avait vraiment on avait vraiment euh, arrêté devant le dernier boss quoi. C'est euh... is Life. Shoot. Où est-ce qu'on est, qu est Petit bouton. Allez, venez. Le timing Merci. Oh non, c'est le boss. Euh... Non, c'est pas un boss. Hein. Se prendre des piques, s se retourne. Ouais, vas-y. Non. Par contre, je dois te, je dois te finir, si ce serait bien que tu reviennes. Merci. C'est quoi ça Un bouton. Miaou Journal de sécurité entrée numéro 2309. C'est Genibo pour signaler une infraction du protocole. Ce premier cher de Docteur se comporte comme un petit rat. J'ai donc pris l'initiative d'enquêter sur lui. À plusieurs reprises, je l'ai trouvé dans un état agité. Peu dans les expériences qu'il a. Mais je crois que je l'ai déjà lu, ça. On est revenu au début Il a détourné des fonds, ouais, et des médicaments dans le but de prolonger le... Oui, ça on l'a lu. Ça, on l'a lu. Monsieur. Oui, on, bah on est revenu, là. Bah ouais, mais c'est pas intéressant, en fait. Bon bah, allez, on continue, du coup. Oh là là, la vie, tout ça, la, la vraie vie, tout ça. Pff, dur. Ah Ah Je peux plus remonter, j'aurais dû m'en douter de cette histoire. En fait, il vaudrait mieux que je meure. Hein, que... Bon, c'est pas grave. On va faire tout le tour. Ça, on va vérifier les trucs. Pipi. -pi -pi -pi -pi -pi -pi -pi. Oh non, il y aura encore l'histoire de, de l'eau. Oh, je préfère mourir. Si je meurs, euh, bon, on sauvegarde pas sur le chemin. Hein. Oh là là. Quel enfer. C'est où qu'on monte oh, Ça va C'est là qu'on monte Je suis mort. Est-ce qu'on revient tout euh, tout là où on était Oui. Super. Très bien. Allez. On ne saura jamais ce qu'il y a dans cette salle. Trop bien. Je suis curieux, mais pas. Faut pas au point de perdre du temps. Euh... Enfin, perdre du temps. Envie de faire tout le tour, en fait, surtout. Bon bah on descend hein. C'est parti pour le boss final des internets poum, poum, poum, poum. Poum, poum, poum, poum. Oh non Oh là là mais quel enfer Il pleut des grenouilles. Mais comment qu'on fait Ah oui c'est le dash. Ah oui bien sûr. Ça c'est un truc à faire perdre des, des, des vies, quelle carotte. J'ai <gasps> ouais. perdu trop de vie, gratuitement. Si tu te décales le truc si tu tires dessus, mais ce quel enfer Oh, je l'ai eu Ah là, j'avais pas vu ça Alors, ah, Et que, pourquoi les boules Pourquoi les boules Ah... Ah... Ah... Bon bah, on a bien fait de, de descendre, parce que ça va prendre du temps. Faut que je me réveille, tout ça, tout ça, la vraie vie. The real life, qui est aussi le fait de jouer et d'être sur Internet, bien entendu. En fait je crois que j'adore la musique, mais euh, faut pas le dire. D'ailleurs, euh, faut, faut pas hésiter à aller voir euh, la vidéo d'anniversaire de, de Anartube, donc la chaîne Anartube. Euh, pour, euh, pour avoir un petit topo aussi sur la musique parce que c'était euh, la, la fête d'anniversaire de euh, et ça parlait beaucoup de musique parce que c'était l'émission musicale aussi alors comment ça va se passer oh là là. Oh là là, les sauts, tout ça, là. Pff, voilà, je vais trop vite. Voilà, faut vraiment que je vise en haut, en fait, avec les... Tortues, avec les... Voilà, comme ça, c'est mieux. La concentration. Aïe. Voilà. Ah, je l'ai fait. Dane. Faut pas que je reste au mieux. Oh là là. là. Mais j'appuie là. Manette de caca. Non, dans le son. Oh là là. là. Mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Euh Mais la manette S'il te plaît Respecte-moi Mais non la grenouille, respecte-moi aussi Pom pom. Bon, faut que je m'y remette parce que.. Euh, en fait j'aurais jamais dû m'arrêter parce que le truc c'est ça. Là, tu perds le rythme, bien entendu. Et en plus ce passage-là est chiant comme la mort. Vraiment pour te faire perdre un peu le rythme aussi. Franchement, le stop là, il marche archi bien. Christophe-shun, ah, Par contre, ça, c'est pas marrant. Moi, je trouve ça marrant de, de bien traduire les rigolos, les blagues marrantes. Enfin, pas les blagues marrantes, mais les, les rires. Ah, bon, on va se sauvegarder ici. Mais oui Comme ça, ça nous évitera. J'ai oublié cette histoire. Ça nous évitera de faire des bêtises. Oh là là, le. Oh là là, deux fois, trois. J'ai masse de vie, mais faut pas déconner. Oh c'est tellement. Euh, mon... La manette vieille, quoi. Mais, ah. Oh, je l'ai eu. Désolé pour toutes les grenouilles. Hein. Il y a eu tellement de cadavres de grenouilles dans ce jeu. Oh là là, comment t'as foncé sur moi toi ah. le drone tu veux pas partir Mais le, le dash c'est une fois sur six. Non hein. mais oh là là. dash Oh là, là là le dash Mais manette attendez manette s'il te plaît fonctionne sur le R sinon je vais devoir changer les... le map. Wouah Là ça marche mieux. Alors c'est mieux. Je fais un combo au moment de mourir, c'est magnifique. Allez, la musique là. Oh. Oh. Allez, ah, ils sont gentils avec moi. De ville. Oh là j'ai fait n'importe quoi. Ah. Oh. Ah non mais le, le dash le dash est parti. Ok. Où tu, te se, où tu te fournis en grenouille, toi oh, il est, Pourquoi il est arrivé de l'autre côté, là Quel enfer. Je vais jamais l'avoir. C'est bon. Pourquoi ça se, re, ça se recette, en fait C'est une boucle, ça se recette. Quel enfer. Mais je vais jamais l'avoir lui. Mais arrête de. Pourquoi tu lui suis. Pourquoi tu lui suis les boules Oh là là, la Ouah. Ouah, je l'ai loupé. Oh là là. Oh non Mais non Quel enfer que je me reprenne, comme on dit. On va y arriver. Bon, hein. c'était pas 10 minutes, euh, bien sûr. Euh, il faut... Euh, c'était un peu trop arrogant euh, comme position. Donc, je vais jouer euh, comme je peux faire. À, à Dark Souls genre. Euh, totalement être décomplexé du jeu okay, alors, okay. en fait c'est vraiment j'aime pas ce système de jeu où les choses ils tombent sur toi ah. Il est revenu de, de ce côté là En fait c'est à chaque J'ai l'impression que c'est à chaque Ah je l'ai loupé voilà, Ah je l'ai touché une fois Bon c'est déjà ça hein. Mais arrête d'être avec les boules Merci Oh non, mais comment tu veux que je fasse ça? Le truc a recette en même temps que moi. C'est pas possible! Mais. Il a de la chance, il est protégé par sa grenouille à chaque fois. Non, mais par contre, il y a une deuxième grenouille là, il wow, y a la drone et tout. Ah, au moins, il n'y a plus les boules. C'est déjà ça. Il y avait un trou, non Non, mais il y a des artilleurs, en plus. Mais quel enfer. Oh non, mais... Non, mais... S'il vous plaît, respectez-moi. Trois secondes. S'il vous plaît. Oh, oh Non, mais la vie, là. Non, dans le dos. Oh, très triste. Mais les boules, c'est déjà compliqué. En plus, là, il y a tout le monde. Mais non... J'ai 13 vies, comment je vais faire? Euh... <rire> un, un, un, un, un, un, un. Bon, désolé les petits gondoliers. Hein. Surtout quand vous m'attaquez pas. Hein. C'est pas marrant. Je hein. pense c'est pas marrant du tout. Mais... Ah. Oh! Oh! Ah, si on perd pas de vie à ce moment-là, c'est magnifique. Oh, mais bon, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Ça, c'est le meilleur passage, normalement. Voilà. Ça, c'est le pire. Vas-y. Oh, je l'ai loupé. Faut vraiment pas que je ça, en fait, quand même. Oh là là. Oui Ça, c'était bien. Ah. Oh là là, je perds des vies gratuitement. Bon, là, ça va être, là, ça va être moins marrant. Je lui fais tomber sa grenouille. Mais quel enfer C'est bon Il fallait que je passe là Il y, avait un... Il y avait une entrée, mais c'était ça Ah oh, C'est bon, on a réussi. Il y avait un passage en haut. Oh la vie Trop bien. Ok, cool. Il y avait un passage en haut, on l'a vu, mais on l'a pas pris. Bon, ça va, c'était pas, pas si pire que ça, comme C'était euh, suffisamment pour... Pour agir. On continue. Oh, mais quel enfer On reste ici. Hein. Ici, c'est bien. quoi ça Ça a l'air d'avoir des lames en, en hauteur. Ok. Bon, c'est un nouvel ennemi. On l'a appris. Ça aussi, ça se protège Nick. Ah ouais, non, mais c'est les artichiens. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les taper Là-haut, je, peux... je peux... Quelque chose qui fasse Non. Ok. Je fais, je fais que passer. Laissez-moi passer. Merci. Il y a des fois, il faut abandonner. Hein. Hop. Hop. Là, c'est quoi, ici Une vie. Très bien. J'étais à mid-life, déjà Waouh. Quel enfer. Quel enfer. On peut pas pousser ça Bien entendu. Euh, là, le... par exemple, le dash il a pas foncé. Bon, euh... on va faire comme s'il y avait rien qui se passait. Voilà, merci. Ah, c'était de chercher ça. sens euh... j'ai perdu de vie ici, ça c'est bien ah non mais par contre il est là non mais, s'il vous plaît, respectez <rire> ma vie ah voilà on va rester là il a l'air tiers, il a l'air faible en fait Vie, part tellement vite. Euh... Merci. Non mais j'ai pas le temps en fait, j'ai pas envie de m'amuser avec vous. Hein. Voilà, comme ça. C'est bien. Ah oui c'est de l'eau. LOL. Je suis en méca bien entendu. Ah, oh, bonjour. Un nouvel ennemi encore. Il va me lancer des, ca des caisses Non. Donc, du coup euh... Ah Bon on reste là hein. Ouais. Il reste plus là. Ouais. Ah t'as de, la... de la vie hein ah, et tu es d'accord, ok. Et du coup, tu t'es pas stun. Ok. Reste bloqué là, reste bloqué là. Alors, merci. Oh là là. En fait, je suis obligé de monter. Oui, oh, remarque. Oh. Wow. J'adore hein, les plateformes qui bougent comme ça. C'est vraiment mon dada. Hein. Salut. Lui, je veux plus te voir. Je veux plus te voir avec tes tête chercheuse, là. Par. Il a failli me bloquer, lui. Ah, il faut vraiment que je tue tout le monde. Ah, ok, on fait. Et voilà. Voilà, voilà. Et du coup, euh, le dernier... Bon. bon C'était dans, dans son dos. Hein. Merci. Toujours pas la vie. <rire> ça sent le caca. Comment je vais faire Parce en fait, ce serait bien que je reste ici. Voilà, je vais rester là. Strat, Strat from Software, bien entendu. Donc déjà, ça fait 1. T'approche pas. 2 1, 2 1, 2 1, 2 Non mais t'es pas obligé de t'approcher. Hein. Merci. 1, voilà. Ah, J'étais pas obligé de les taper. 1 Je suis censé rebondir, c'est sur... fait. Merci Mon pire ennemi. Non, Pyrénée. Non, l'eau Oh là là là là là, tout le chemin qu'on a parcouru pour rien. 1, 2. 1, 2. les taper. Hein. Bon, peut-être, si on perd trop de vie. Oh là là. Oh là, là. C'est ça, tout ce qui se passe. On va taper lui, là, parce qu'il m'énerve. Ah, Avec tes doigts, en C Non euh. voilà. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste rester sur ce truc-là pour pouvoir bien le taper. Oh, je peux faire ça, remarque Oui, c'est vrai que c'est pas bête, ça. En dessous. Euh, bon, bah, on va monter sur la plateforme, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ok. Wouah. Et il y a moyen de le faire, en plus. C'est ça que juste que je suis pas bon dans mon saut. Voilà voilà. s'en Lui, on, on s'en fiche. pas la tête chercheuse tout va bien. J'aurais dû le faire par en dessous le la technique de tout à l'heure. Par. Ah voilà tiens Voilà comme ça c'est mieux. Il veut pas s'approcher de moi. Il veut pas être ami. Mais non Comment tu l'as jeté là Tu fais quoi Tu t'hésites Moi j'hésite pas trop hein, à son J'ai envie de te voir. Oh là là, là la lame. la lame à la la la C'est Qu moi qui l'ai bloqué ou il se passe quoi là hein ouais, bon, ouais. Je sens que c'est là où je perds toutes mes vies, hein, bien entendu. Ah merci. Allô. Oh, quel enfer, l'eau. Tu veux pas venir dans mon champ de rayon d'attaque Quoi La lame si. Chill. On va la voir. On va la voir. C'est bon, on l'a vu. <rire> Hop, oh non, c'est les flammes. Ah non mais s'il vous plaît, respectez-nous. Pourquoi je suis descendu Je voulais pas descendre. C'est vraiment qu'on nous faire descendre, lui. lui. on va se débarrasser de lui parce que lui, il veut nous faire descendre. Nous, on veut pas descendre. On va aller du côté du drone, là. il reviendra, j'aurai fini avec lui. Voilà, ah, merci. Ah! Bon, là, il veut nous bloquer. Ouais, bon, je l'ai même pas touché. Okay. Indignité! Ouah, wow, non! Et en fait, ils m'en veulent euh, vraiment. Ah là là là là. On a fini, hein. je pense que c'est la fin. On sauve tout le monde euh, de leur expérimentation, si on peut. Ah Tiens donc, ne serait-ce pas là mon ennemi à fourrure Oui, Ne sois pas si arrogante. Tu es exactement là où je voulais que tu sois. Tu ne t'en es pas rendu compte. Tous les défis que tu as relevés, tous les pièges que tu as déjoués. Tout ça n'était qu'une série de tests pour déterminer si tu ferais un hôte convenable. Tu feras un autre parfait pour mon pauvre chien Barclay. Il est malade depuis très longtemps. Je l'ai maintenu en vie dans un tube hydroglobulaire. Mais je savais que tôt ou tard, il faudrait que je trouve un autre une autre solution. Une autre solution. Une autre solution. Est-ce que ce serait pas le, la story, euh, le storytelling de euh, Mr. Freeze hein, Dans Batman. Autre... J'ai donc infiltré la base de données militaires et je vous ai trouvé. Gary et toi, étiez les autres parfaits pour MacLay et moi. Alors toujours envie de rire. Lorsque j'aurai le corps d'un soldat et le cerveau de, de quelqu'un qui a tué tellement de gens. Tellement... « Imagine mon bonheur. Quand j'ai vu que Gary allait passer dans ce secteur, j'ai réparé le transmetteur galactique et j'ai envoyé une alerte de sécurité. »« Ensuite, vous avez été assez idiot pour vous écraser juste à côté. C'était à cause de du cat. Hein. »« Il, fa... Il a fière allure. » Le soldat coincé dans son vaisseau. « Heureusement que son corps n'a pas trop souffert. »« Maintenant, je vais transférer ma conscience dans le corps de Gary. » Et me débarrasser enfin de cette enveloppe minable. Ensuite, je ferai la même chose avec Barclay et toi. Je leur ferai regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Ils m'ont traité comme une vermine. Miaou. -oh. Tu te demandes pourquoi j'ai fait ça Je ne m'en souviens même plus. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Ah mais les yeux, s'il vous plaît. Oh, J'étais sûr qu'on allait se taper contre lui. C'était obligatoire Mais arrête avec les yeux là Ah, c'est Robotnik maintenant Ah attends. Ok c'est ça C'est pas très compliqué je suis sûr qu'on peut faire la robotnique en passant par dessus Non. Oh là. Oh mais. Quel enfer. Mais c'est ça. Wow. Monsieur, vous avez des si à la place de, de roues Produit oh. perdu pour, pour rien. Moi je veux pas repasser le passage du, du rire du méchant. Hein. Si c'est possible. Mais comment tu veux éviter ça Et quel, quel enfer. Oh là là. J'ai du mal à comprendre comment on peut éviter ça. Est-ce qu'on est obligé de se retaper à la discussion hein C'est par là Je sais même pas. Non, c'était pas par là. Attendez, je vais reprendre la vie parce que je fais n'importe quoi. Oh les yeux, mais c'est pas possible en fait. Hein. Quel jeu de l'enfer Oh non, la discussion Ah bah si, si, est vite, ok. Non mais les yeux par contre, s'il te plaît, respecte-moi. J'ai regardé le retour parce que j'ai l'impression que c'est violent pour moi, mais j'imagine que pour vous aussi. Ça enlève pas mal de vie, hein. En fait c'est ça qu'il faut faire Ça je peux le faire aussi oh, Ça marche moins bien wow. Ah oui je peux faire ça aussi est vrai. Par contre est-ce que c'est pas un nombre de... de... Ouais c'est ça c'est un nombre de coups Je pense que c'est ça Ça c'est l'enfer ça ce stomp là. Pourquoi le jeu a décidé d'être dur à un moment euh, spécifique, je ne sais plus. Après peut-être que le, le truc qui me manque c'est un truc genre laser. Euh, toi je peux le bloquer, je sais pas, purée mais les yeux là par contre. Euh... Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Ah il a changé vite fait là c'était bien, ça. Bonne première phase, monsieur. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est deux fois, en fait, qu'il faut le taper uniquement pour pouvoir qu'il arrête sa phase de caca, là. Mais non, mais c'est sérieux, ça. Comment, comment tu veux que je fasse Ah faut juste que je patiente, OK. Wow. Je le touche plus. A toujours plein de vie hein. Ah c'est le stomp là. Ouh là, là Mais Comment tu veux que je me débarrasse de ça Oh j'y arrive Allez Allez Oh là là. Oh là là, trop bien. Eh bien, en une heure, on a tapé Gary. Et on a récupéré de la vie. On peut aller sauvegarder là Juste à côté, non Non, c'est après, peut-être. Non mais... Que voilà, Kiki. Oui, oui. Alors, tu vois, c'est là que tu vas aller pour ton dernier repos. Tu n'es pas fatigué oui, hein oui, Tu penses m'avoir vaincu Ah, comme si j'avais besoin d'une combinaison... Bon bah, on va voir. Hein. Sans combinaison, je suis sûr que je peux te taper. Avec ce corps et ses pouces opposables, je vais pouvoir t'éliminer. Ah, mais non, mais ça, ça s'appelle un flingue, ça. Je te présente mon dernier joujou. Miaou Autant te dire que je crois qu'il est le temps de se te dire adieu. Ah, lui aussi, il a, il a, il a la même tech. Mais j'ai plus de vie que toi hein. Je suis un chat. <rire> Pourquoi tu voles <rire> C'est quoi cette histoire Non mais. Je suis mort ou je suis vivant Il se passe quoi hein Mais les yeux, s'il te plaît, respecte-nous C'est fini, petit chat. Tu es coincé, tu devrais te rendre. Ton enveloppe a été suffisamment endommagée. Alerte Perturbation détectée. Ordinateur, on ne m'interrompt pas. Saisissez le mot de passe pour libérer les tubes hydroglobulaires. Ça suffit, je n'ai pas besoin de quoi. Incorrect. Veuillez saisir le mot de passe. Miaou. Correct. Libération des tubes hydroglobulaires. Le chat. Le chien. Le chat, il va jouer avec nous. Barclay. Reste dans ton tube. Ton état n'est pas assez stable. Ok Qu'est-ce qui te prend Tu ne me reconnais plus C'est moi C'est Otto ton ami Il a pas l'air content. Ton mais... Attaque de chien, mais il faut arrêter avec les yeux hein, par contre. Eh oui, c'est une histoire d'amitié entre un chien et un chat. Miaou Ouf. Oui, c'est vrai. Euh, T'as raison, euh, Barclay. J'avais gagné. sont terminés. Et voilà. Attends, j'enlève la cam juste pour la fin. Euh. Hop. Taux de réussite 75% temps, 3h32, 58. Alors, ça, j'ai commencé à, à m'inscrire sur Rolling to Beat, donc du coup, euh, hop, on va le noter. 3h32, 58. J'aurais pu finir plus tôt, je pense, mais. Voilà. Poum, pim, poum, pim, poum. Attends, je vais mettre un peu plus de musique. Euh que vous en jaille. Bon, c'était pas mal, mais par contre, ouais, les... Comment s'appelle les, euh, les yeux, là C'est violent, hein. Surtout la fin, là, je trouve que c'était pire qu'avant. Je sais pas si c'est parce que j'ai augmenté la luminosité, mais... Vanessa Douglas Combs. C'est marrant, comment je sais pas si c'est son nom en réel ou en pseudo. Non mais moi j'aime bien en fait. J'aime bien ce... C'était un bon jeu. C'est un bon jeu. Bon maintenant, si on passait à, à essayer de se casser la tête sur Dicey Dungeons, donc on va jouer à Dicey Dungeons si vous ne connaissez point. Euh, bah C'est simple, hein, on lance des dés. Voilà, je quitte le jeu. On lance des dés, j'ai pas besoin de la manette, je vais peut-être enlever la manette aussi pour pouvoir soulager l'ordinateur de ses ressources. Hop, bonjour, au revoir. Euh, donc Dicey Dungeons. C'est quoi eh, Dicey Dungeons on va euh, Je vais peut-être modifier le, le truc, on va se mettre en mode, en mode, euh, en mode euh, game. Euh... Dicey Dungeon, c'est un jeu où, en fait, tu joues des dés. Mais vous allez comprendre, de toute façon, il y a le début euh, qui est bien expliqué, je crois. J'ai un peu joué la dernière fois pour pouvoir... Euh...